Parole d'évêque, avec Monseigneur Marc Stingé. Monseigneur Marc Stingé, l'évêque du diocèse de Troyes. Monseigneur, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en retour sur votre visite en, en Irak la semaine passée, Monseigneur. Oui, effectivement, j'ai passé toute la semaine en, en Irak. Ce n'est pas mon premier voyage, ce n'était pas plutôt mon premier voyage en Irak. Mais jusqu'ici, j'avais surtout été dans les milieux chrétiens, puisqu'il s'agissait de, de, de, de voir comment ils vivent et de... Les aider comme on pouvait les aider, ça reste toujours important. Mais, mais là, j'ai eu la possibilité de, de passer quelques jours dans, dans le milieu chiite. Et c'était tout à fait passionnant. J'ai découvert là des, des gens qui sont très religieux mais, et, et qui ont envie de la paix. Enfin, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que les, les musulmans sont divisés entre eux et entre chiites et sunnites en particulier quoi. et même entre chiites il y a des divisions les uns sont plus politiques et les autres sont plus religieux et tout ça j'en ai pris la mesure et j'ai un peu mieux compris du coup aussi au fond le rôle que les chrétiens peuvent jouer dans ce pays parce que ce qui est en jeu, tout le monde a conscience de ça bien, ce qui est en jeu c'est l'avenir de ce pays, ce pays qui a été déchiré qui a été détruit d'abord par l'arrivée des américains et ensuite bah, d'abord par Saddam Hussein pour commencer, et puis euh, l'arrivée des Américains, et, et, et maintenant Daesh, qui est encore là, puisque en euh, ce moment-là, ce livre, en ce moment même, se livre la, la bataille de Mossoul, la libération de Mossoul, et euh, il faudra après reconstruire. Quoi. C est, c est ça ne ça va, ça va pas être tout simple, parce que les musulmans ne s'entendent pas entre eux, parce que les catholiques, les chrétiens, pardon, s'en vont tous, euh, et ça, ça continue. Quoi. Enfin, mais s'il n'y a plus les chrétiens, il n'y euh, aura personne entre les, les factions, les deux factions. Quoi. Et ça, ça risque de déboucher sur de nouvelles guerres civiles, de nouveaux conflits. Voilà. Et, et on a rencontré, on était dans plusieurs universités, et on a rencontré des jeunes, des étudiants qui, qui eux, auraient envie, justement, de, de, de construire leur société, quoi, de, de, de participer à un projet d'avenir pour le pays, et ils nous ont dit, aidez-nous, vous avez l'expérience, vous avez aussi connu les guerres, comment vous avez fait pour vous en sortir J'ai trouvé ces, cet appel des, des jeunes, donc c'est des jeunes musulmans, tout ça, j'ai trouvé ça même un peu pathétique, je me suis dit, peut-on les laisser Pouvons-nous ne rien faire pour eux euh, et, et, et nous occuper de nos problèmes à nous, de nos élections et de nos, nos, nos, nos questions euh, euh, qui, qui ne sont, qui sont pas sans importance, mais, mais euh, avec lesquelles, si on, si on, si on des, le reste trop fixé dessus, on risque d'oublier tous ces gens qui, qui, qui, qui attendent un avenir, qui, qui, qui veulent de l'espérance. Monseigneur Marc Stinger, merci beaucoup. Mais euh, Merci à vous.